Alors, voilà la première vidéo de démonstration sur l'utilisation de Git. C'est une utilisation dans un cadre personnel. Un développeur travaille tout seul. Il va travailler sur un projet, un projet Java de géométrie. Et vous allez voir le projet se construire au fur et à mesure en utilisant Git. Donc là, j'ai un répertoire qui est visible dans ce shell-là. Et dans cet explorateur de fichiers, il n'y a absolument rien à l'intérieur pour le moment. Et je vais construire le projet au fur et à mesure. Alors, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est de savoir, quand on utilise Git, s'il vaut mieux d'abord créer le projet et ensuite créer le dépôt Git, ou s'il vaut mieux faire l'inverse, alors dire, peu importe, on le fait dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance, l'outil Git est assez flexible pour se prêter à toutes les manipulations, donc il y a vraiment zéro problème. Pour le moment, il n'y a pas encore de dépôt dans tout ça. Hein, et je peux regarder euh, éventuellement s'il y a des, des fichiers cachés qui sont présents. Il n'y en a pas. Je vais initier un dépôt à l'intérieur de ce répertoire. La commande pour créer un dépôt qui est vide, c'est « git init ». J'appuie sur « Entrée », je valide, mon dépôt est créé. C'est en tout cas le message qui m'est renvoyé à cet endroit-là. Et ici, je vois qu'il y a un répertoire qui s'appelle « .git ». donc C'est un répertoire caché par défaut, qui est apparu à l'intérieur de, euh, de mon répertoire de projet. Alors, effectivement, si je lance une commande, je vois bien que j'ai le même répertoire euh, ici. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez un dépôt « git » à l'intérieur d'un répertoire… Toute la sous-arborescence de ce dépôt GIT euh, va être à l'intérieur du dépôt. Toute la sous-arborescence du répertoire où vous êtes, là en l'occurrence chez moi c'est TMPGO, si je crée des sous-répertoires à l'intérieur, eh ben, ils feront partie de ce dépôt GIT. Un dépôt GIT intègre forcément toute la sous-arborescence. Une des premières réflexions qu'on peut se faire, c'est que bah, une très mauvaise idée, c'est de se créer un dépôt GIT dans son home directory. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus d'un seul dépôt GIT dans son home. Parce qu'on ne peut pas avoir de dépôt à l'intérieur d'un dépôt. Les dépôts doivent être séparés les uns des autres et ne peuvent pas s'inclure mutuellement. Mon dépôt GIT est créé et à partir du moment où il est créé, je peux déjà commencer à lancer la première commande. C'est la commande GIT STATUT qui me donne un certain nombre d'informations sur le dépôt où je me trouve. Alors naturellement... Cette commande, euh, elle s'exécute dans ce répertoire qui contient le fameux point git dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, cette commande est relative au dépôt à l'intérieur duquel je suis. Si j'ai 200 ou 500 dépôts git sur euh, mon disque, euh, git status va me renvoyer une information différente en fonction du dépôt dans lequel je me trouve au moment où je tape la commande. Quelles informations me sont envoyées? La première, il faut que je vous en dise deux mots quand même. On me dit que je suis sur la branche master. Alors, Si vous vous rappelez le cours de tout à l'heure, quand j'ai évoqué la problématique des historiques de fichiers et de projets, j'ai dit à un moment qu'avec Git, il était possible de gérer du développement parallèle. On pouvait très bien avoir un développement normal de projet. À côté, on pouvait avoir de la correction de bugs. De l'autre côté, on pouvait avoir de l'ajout de fonctionnalités. Sans trop rentrer dans les détails, quand on fait du développement en parallèle, on a besoin des branches. Les branches, sont un concept technique très intéressant sous Git, mais pas du tout au programme de ce qu'on veut faire. Donc je ne vais pas en dire plus que ça. Simplement, sachez qu'à un moment donné, sous Git, on est toujours sur une branche. Ça tombe bien, en créant le dépôt, il y a automatiquement une branche qui s'est créée, c'est la branche master. Je suis dessus. J'y resterai jusqu'au bout, puisque je ne compte pas changer de branche. Simplement, vous verrez ce message systématiquement quand je ferai les guides statuts. Je voulais juste vous donner deux mots d'explication dessus, mais je n'en parlerai plus. Les branches, encore une fois, ne font pas partie de ce que je veux faire passer comme message aujourd'hui. En dehors de tout ça, qu'est-ce qu'on a On a un message qui nous dit qu'aucun commit n'a été enregistré dans ce dépôt. Et on a un message incitatif, c'est souvent le cas, à la fin des commandes Git, pour nous dire bah, si vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, vous pouvez utiliser telle ou telle commande. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer un fichier à l'intérieur de ce projet. Alors, le il se trouve que j'ai quelque part un squelette de... de de fichiers que je vais copier et que je vais venir mettre ici à l'intérieur de... Voilà quand je regarde ici, je vais le refaire avec les, les fichiers cachés. Je retrouve bien le fichier .java. Si je lance un git statut maintenant, et bien le message est un petit peu différent de tout à l'heure. Je suis toujours sur la branche master, je n'ai toujours aucun commit. Mais j'ai un message supplémentaire ici qui m'indique qu'à l'intérieur de mon working directory, hein, alors pour rappel, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure en cours, le répertoire de travail, c'est finalement cet espace-là. On me dit qu'à l'intérieur de mon working directory, il y a un fichier qui est apparu. Ce fichier n'est pas suivi. Comprenez par là qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucun commit à l'intérieur de mon dépôt. Et on me dit, si vous voulez l'ajouter, vous faites un add fichier et ça sera le cas. On va regarder à quoi ressemble ce fichier que je viens d'ajouter. Voilà. On va agrandir un petit peu. C'est un squelette, c'est une base de travail pour pouvoir faire 2-3 manipulations. Alors, on peut imaginer que au lieu de recopier ce, ce squelette depuis un répertoire que j'avais préparé, c'est un fichier que je viens de taper et que je veux l'intégrer à l'intérieur de, de mon dépôt git. Et bien ce que je vais commencer à faire, la première des commandes que je vais utiliser, c'est git add. Alors, je vais vous remettre. Voilà les différents niveaux de stockage dont on a parlé tout à l'heure et je vais vous placer en plus un schéma qui est un petit peu plus loin dans le, dans le cours hein, qui est celui-ci et qui permet de voir les commandes qui permettent de déplacer des ressources d'un niveau de stockage à un autre. Hein. Ce qu'on s'est raconté tout à l'heure en cours, c'est qu'à partir du moment où je veux faire participer un fichier, un commit, pour le placer dans mon dépôt local, il faut tout d'abord qu'il passe par ce fameux index qui est une zone temporaire euh, qui va me permettre de préparer les, euh, le commit que je suis en train de réaliser. C'est justement la commande « add » qui permet de prendre des ressources du répertoire de travail pour les placer dans l'index. Alors, bah, c'est ce que je vais faire ici. « git add ». Et il faut indiquer le nom du fichier qui nous intéresse. Alors, ce n'est pas tant le nom du fichier en lui-même qui va être intéressant, mais son contenu. Si je lance un guide statut derrière, bien le message a un petit peu évolué. Tout à l'heure, on me disait « ce fichier n'est pas suivi ». Maintenant, on me dit « modifications qui seront validées ». Alors ça, c'est le message qui vous indique justement qu'il y a déjà un certain nombre de modifications qui sont présentes dans l'index. Et que si vous déclenchez un commit à ce moment-là, l'index va se vider et il y a un commit qui va automatiquement se créer. C'est ce que je vais faire. Je vais déclencher un commit. La commande qui permet de faire ça, c'est la commande « git commit ». J'appuie sur « Entrée » et j'ai automatiquement un éditeur qui se lance. Alors, quel éditeur bah, Votre éditeur par défaut. Euh, il faudra qu'on en reparle en cours. Bien souvent, c'est VI qui n'est pas forcément un éditeur qui est simple d'utilisation, mais tout ça se paramètre, tout ça se configure et il y a un transparent dans la suite du support de cours qui vous donne un certain nombre d'indications. L'éditeur vient de s'ouvrir. Il y a du contenu, euh, un certain nombre de lignes qui commencent par des dièses. Bah, toutes ces lignes-là sont en fait des lignes de commentaires. Elles ne participeront pas... Aux messages message de log que je vais saisir maintenant, elles sont juste là pour me rappeler ce que je suis en train de faire, pour me rappeler que je suis sur la branche master, que je suis en train de créer un commit qui porte sur le fichier .java. Je suis censé écrire un message de log, un message de log qui explique mon intention. Alors dans le message de log, on n'indique jamais sur quel fichier on travaille, puisque de toute façon c'est complété de façon automatique, on va juste indiquer quelle est notre intention. Eh ben moi ici, mon intention, c'est de faire l'initialisation de mon dépôt. J'enregistre, je m'en vais, et ça y est. Il y a maintenant un commit à l'intérieur de mon dépôt. Comment je le sais Eh ben on va voir. Dans un premier temps, je fais un guide statut, cette fameuse commande qui me permet de savoir un petit peu où j'en suis à l'intérieur de mon dépôt. Et on me dit, vous êtes toujours sur la branche master, rien à valider, la copie de travail est propre. Alors ça, c'est un message qui est extrêmement important. C'est un message qui indique que le working directory qui est ici est complètement raccord avec euh, votre dépôt git. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification en suspens. Toutes les modifications qui existaient ont fait l'objet d'un commit et sont maintenant intégrées à l'intérieur du dépôt. J'ai fait un commit. Est-ce qu'il y a une commande qui me permet de voir euh, euh, Qu'est-ce que j'ai comme commit à l'intérieur de mon dépôt Oui, c'est la commande git log. Git log me dit qu'il y a un commit, c'est le commit 18B8253, etc., etc. Et vous retrouvez à cet endroit-là les fameux chavannes dont on a parlé tout à l'heure. Alors Je ne vous réexplique pas comment ils se construisent. C'est indiqué dans le cours et je l'ai précisé à l'oral. Mais on voit bien que cet identifiant s'est créé et que d'autres méta-informations sont venus se greffer à l'intérieur du commit. Alors, git log, c'est une description qui est très courte des commits qui sont présents à l'intérieur. Il y a une autre commande qui permet d'en savoir un petit peu plus sur euh, un commit en particulier. C'est la commande git show. Git show, il suffit de fournir un numéro de commit et elle va nous donner tout un tas d'informations supplémentaires. En l'occurrence, voilà ce que ça me raconte. J'ai tapé la commande ici, git show. Alors, on me reprécise au début finalement ce que je comprends maintenant être l'entête, l'entête de mon commit. Et puis cette commande ici, diff, c'est une commande qui va permettre de faire ressortir la teneur des modifications qui est à l'intérieur du commit. Là en l'occurrence, on m'explique que ce sont des modifications qui sont relatives à un fichier qui s'appelle .java. Et je retrouve, bon là il y a tout un tas d'informations de contrôle que je ne vous détaille pas, mais je retrouve ici le contenu de ces modifications. Alors chez moi c'est en couleur, ça le sera certainement chez vous aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les lignes qui commencent par un plus, ça correspond à des insertions, donc des modifications qui correspondent à des ajouts. Toutes les lignes qui commencent par un moins correspondent à des suppressions, des lignes qui ont été retranchées par rapport à la version précédente. Voilà donc là, git log des informations sur les commits de mon dépôt, git show des informations sur euh, un, un commit en particulier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne tapez que les premiers euh, caractères d'un identifiant de commit, bah, ça va marcher aussi à partir du moment où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux commits qui ont exactement le même préfixe. Voilà. Donc avec tout ça, on a initialisé notre dépôt. On a déjà quelque chose à l'intérieur. Alors, on va avancer. On va avancer et on va maintenant ajouter euh, des instructions à l'intérieur de notre programme. L'initialisation étant en faite, ce que je suis censé faire maintenant c'est euh, travailler. On va ajouter des attributs permettant de euh, représenter le point. Donc par exemple... Euh, une abscisse, une ordonnée. Voilà. Bon, ça ne fait pas grand-chose, hein, mais c'est quand même une modification. Si je reviens à côté et que je fais un « git statut »,« git » va me dire, voilà, oh, bah il me dit deux choses, pour le coup. Il me dit, il y a un fichier qui a été modifié. Alors, ça, ça apparaît à partir du moment où les modifications qui ont été détectées le sont à l'intérieur d'un fichier qui a fait l'objet d'un commit précédent. C'est bien le cas de .java. Ça, c'est la première information qui m'est donnée. Et puis, il y a une deuxième information qui m'est donnée, c'est qu'il y a un fichier qui est apparu qui s'appelle .java tilde. Alors, pas d'inquiétude, c'est un fichier de backup qui est créé automatiquement par mon éditeur. Ce Fichier de backup bah en fait, moi je vais pas l'intégrer dans mon dépôt, ça m'intéresse pas trop, euh, puisque on a vu tout à l'heure que les seuls fichiers à intégrer à l'intérieur d'un dépôt sont ceux qui sont strictement nécessaires à la construction de votre projet. Ce fichier de backup n'en fait pas partie, donc je vais pas l'intégrer. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que euh, à chaque fois que je vais faire un guide statut, ce fichier va apparaître. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que ça ne soit plus le cas, si, il y a une solution, il suffit de se créer un fichier qui s'appelle .gitignore. C'est ce que je vais faire ici. Donc, .gitignore. C'est créé à l'intérieur du répertoire où je suis. Et à l'intérieur du fichier .gitignore, vous retrouverez ces informations dans le cours naturellement, on peut écrire un certain nombre de patterns. Alors, les patterns... Pour faire simple, c'est comme quand vous dites dire étoile.txt Voilà, la Étoile, c'est un pattern c'est-à-dire que c'est un caractère qui va permettre de représenter un certain nombre de chaînes de caractères. Donc là, je vais écrire un pattern en l'occurrence, le pattern que je vais écrire c'est étoile tilde Je vais enregistrer et je vais venir ici refaire un guide statut. Alors, en première approche on a l'impression que j'ai toujours la même chose, mais si on regarde plus finement, on voit qu'il y a toujours des modifications sur .java, c'est normal, je n'ai pas fait encore de COVID dessus. .java tilde n'apparaît plus, en revanche, on dit un fichier gitignore qui est apparu. Bah oui, c'est logique, c'est celui que je viens de créer. Qu'est-ce que je vais faire de ce fichier gitignore eh Je vais l'ajouter à mon dépôt parce que c'est un fichier que je veux partager éventuellement avec de futurs collaborateurs. Moi je travaille sur ma machine, eux travaillent sur la leur. Cette problématique d'exclusion d'un certain nombre de fichiers, ils vont l'avoir aussi. En partageant ce fichier avec eux, eh ben, ils n'auront pas d'avertissement, ils n'auront pas de message particulier si jamais ce genre de fichier apparaît dans leur espace. Donc je vais l'ajouter, ce gitignore. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Git add, gitignore. Donc maintenant, si je fais un git statut. Je vois que gitignore est présent sur l'index, c'est-à-dire que si jamais je fais un commit à cet endroit-là, eh ben, euh, cette modification, ce fichier sera pris en compte. En revanche, je n'ai pas ajouté les modifications de point -point Java, donc ces modifications ne sont pas sur l'index. Alors, je pourrais les ajouter, les modifications de point -point Java, mais en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Pourquoi ben Parce que dans l'index, on l'a dit tout à l'heure, on va placer un ensemble cohérent, logique de modifications. L'ajout d'un fichier gitignore, c'est une intention. Les modifications que j'ai faites dans le fichier .java, c'est une autre intention. Donc il n'y a pas de raison pour que euh, ces deux ensembles de modifications soient réunis au sein du même commit. Donc là, mon index contient le gitignore, je vais l'ajouter. Git commit je retombe sur mon éditeur et je dis ajout du point gitignore. J'enregistre, je m'en vais. Git log, j'ai maintenant deux commits. Le 18B8 qu'on avait vu tout à l'heure et le D13EB8 que je viens de créer à l'instant. Si je fais un git statut, je vais retrouver mon fichier .java. Je vais l'ajouter à l'index, qui, je vous le rappelle, est vidé systématiquement quand on fait un commit. Guide statut. Alors, les guides statut, on n'est pas obligé de les taper à chaque fois. Hein. Là, je les tape pour vous montrer l'état du dépôt, mais naturellement, ça n'est pas nécessaire à chaque fois. Et je vais faire un guide commit. Alors, si j'appuie sur « Entrée » là tout de suite maintenant, vous savez ce qui va se passer maintenant un éditeur va s'ouvrir pour que je saisisse mon message de log. Et bien, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser l'option -m. C'est ce qui va me permettre de définir un message de log directement en ligne de commande. Et là, en l'occurrence, ce message de log, ça va être ajout des attributs du point. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Et effectivement, aucun éditeur ne s'est ouvert. Git statut. Je suis clean, ce qui veut dire que toutes les modifications de mon répertoire de travail ont bien été répercutées dans le dépôt. Voyons ce que j'ai à l'intérieur maintenant. J'ai trois commits. Un commit d'initialisation, l'ajout du gitignore, l'ajout des attributs du point. Alors, Si on va un petit peu plus loin, on peut se dire qu'on a finalement, par l'intermédiaire de ce dépôt git, on a finalement transformé un ensemble de modifications à l'intérieur de fichiers en un ensemble d'intentions, justement, en un ensemble d'opérations qui ont été réalisées indépendamment des instructions qu'elles représentent. Quand on lit un message de log-git, on a des informations plus sémantiques, hein, beaucoup plus chargées de sens que l'examen du code. Là, en l'occurrence, sur les petits exemples que je viens de dérouler, à chaque fois, c'est une ou deux lignes qui changent. Mais si je travaille sur un vrai projet avec 1000, 2000 fichiers et que certaines de mes modifications font 200 lignes, en regardant ces 200 lignes de modifications, il n'est pas forcément évident de comprendre à quoi elles servent. Mais maintenant, si ces 200 lignes, elles sont dans un commit et que le message de log du commit, c'est ajout de telle fonctionnalité ou correction de tel bug, ces modifications, ces 200 lignes, tout de suite, elles prennent un sens complètement différent, et j'arrive à y rattacher quelque chose, cette fameuse intention que j'évoque euh, depuis le début. Voilà, donc un commit. Alors, on peut essayer de faire un show sur euh, une autre, euh, un autre commit, celui-ci par exemple, hein, le fameux gitignore. On retrouve bien la ligne que j'ai ajoutée tout à l'heure. C'est la grande erreur, un poil. Voilà. Ce que je peux faire aussi, je fais beaucoup de lignes de commande je pense que vous en ferez pas mal aussi, demandez aux deuxième années, euh, il reste assez fan des lignes de commande, hein, c'est généralement ce qu'on qu constate, même si Git est interfacé avec la majeure partie des éditeurs. Il se trouve qu'il y a une interface graphique qui est disponible sous Git qui va permettre de visualiser tous les commits d'un dépôt de façon peut-être un peu plus agréable. Cette interface est Gitk. Si je la lance, je retrouve effectivement mes trois commits. À chaque fois que je clique sur l'un d'entre eux, eh bien, je sais exactement qui l'a fait et à quel moment. Dans cette partie, ici, pardon, je retrouve les fichiers qui sont concernés par le commit, donc ici je vois que c'est point, point, .java, là c'est le ignore, là c'est .java, et dans cette partie-là, je retrouve les différentes lignes qui sont concernées par la modification. Voilà. Ça peut être un petit peu plus pratique quand on cherche une information particulière, plutôt que faire un ensemble de 10 choses qui n'est pas toujours évident, pratique, ergonomique. Voilà, bon, bah avec ça, on a déjà euh, un certain nombre de, de choses intéressantes. Alors, je vais continuer un tout petit peu pour passer à euh, une autre des réflexions que je vous ai faites dans le cours. Rappelez-vous, c'était la réflexion sur le fait que Git ne s'intéresse pas au fichier, il s'intéresse au contenu. Alors, à quoi ça correspond exactement Je vais venir modifier mon fichier. Constructeur vide, je vais dire ABS égale 0 et ordonnée égale 0. Allez, on va même rajouter des is. Voilà. J'enregistre. Je viens à côté, git statut. Le fichier point, point .java est modifié. Alors, une nouvelle commande au passage, la commande git diff qui va me permettre de savoir pas seulement quels fichiers sont concernés par les modifications, mais quelle est la teneur de ces modifications. Si je tape « git diff », on me dit, par rapport au dernier commit qui avait été enregistré dans le dépôt, ces deux lignes-là ont été ajoutées à l'intérieur de « .java ». Et effectivement, ça correspond à ce que je viens de faire. Je vais peut-être rajouter d'ailleurs un point virgule derrière, ça ne sera pas plus mal. Voilà. Je refais un « git diff », je retrouve bien mon point virgule. OK. Git status. Point, point, .java n'est pas dans l'index. Je l'ajoute. Git statut. C'est prêt pour un futur commit. Donc là, je peux lancer un commit, mais je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais venir refaire une modification à cet endroit-là. Je vais dire this abs est égal à p.abs et ici zis.ordonnées décidément est égal à P.Ordonnée. Voilà. Et je reviens faire un guide statut. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre en apparence. Si vous regardez ce que guide statut vous renvoie, bah vous verrez que à la fois .java et dans l'index et à la fois point point .java n'est pas encore validé alors si on n'a pas de, de connaissances particulières sur git c'est le genre de message qui peut paraître très surprenant à partir du moment où on a compris que git ne s'intéressait pas aux fichiers mais uniquement au contenu les choses sont beaucoup plus claires quand tout à l'heure ici j'ai fait un git add point point .java au moment où j'ai saisi cette commande les seules modifications qui étaient présentes étaient celles-ci. Les modifications qui sont au niveau des lignes 19 et 20, elles ont été ajoutées après cette commande. Donc, elles n'ont pas été ajoutées sur l'index. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Cette représentation de point point .java à la fois sur l'index et à la fois dans la section « Modifications non validées », ça correspond justement à ces deux ensembles de modifications. Le premier pour lequel j'avais fait le add, et le second pour lequel il n'y en a pas encore eu. Si je fais un commit maintenant, eh ben, il n'y a que cet ensemble de modifications qui participera au commit. Ce que je peux également faire, c'est refaire un git add.java. Auquel cas, j'ai les deux ensembles de modifications à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à faire un commit, je vais reprendre la même syntaxe que tout à l'heure. Ajout constructeur. Bon pour moi c'est un peu la même intention. Même si c'est deux constructeurs différents, on est quand même dans la même logique. Ça ne me choque pas trop de regrouper ça au sein du même commit. Voilà. Git log, j'ai maintenant quatre commits à l'intérieur. Ajout constructeur. Si je regarde ce qu'il y a dedans, je retrouverai bien les quatre lignes. Hein, les deux lignes qui sont à cet endroit-là et les deux lignes qui sont à cet endroit-là. Guide statut. Je suis clean. Alors, guide statut, je vais arrêter de le taper comme ça parce que c'est relativement long. Si comme moi, vous êtes... Euh utilisateur de Shell, vous avez peut-être envie de vous définir des alias pour vous faciliter la vie. C'est ce que j'ai fait de mon côté. J'ai défini un alias qui s'appelle GST, comme « git statut ». Vous voyez que si je tape « GST », en fait, il va me taper « git statut ». Donc, c'est ce que je ferai maintenant. « GST », ça sera nettement plus rapide. OK alors, pour les besoins de la démonstration, je vais ajouter un fichier supplémentaire. En l'occurrence, rectangle.java. Voilà, donc toujours le même principe. GST, justement, rectangle.java vient d'apparaître. Je peux le charger pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Je l'ajoute. Ah, alors, GCM, c'est pareil. Chez moi, c'est git commit-m. Git commit-m. Maintenant, je vais faire des GCM. Euh, ajout du rectangle. Très bien. J'ai maintenant 5 commits et je suis clean. Je reviens sur mon point. Et on va essayer d'avancer un petit peu dans la liste des commandes intéressantes pour Git. Parce que finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est des commandes d'ajout. Euh, je vous promets depuis le début de ce cours que euh, Git permet d'archiver, mais qui permet aussi de récupérer, qui permet de comparer. Alors comparer, on commence à en avoir un avant-goût par l'intermédiaire des commandes que je vous ai tapées, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Euh, qu'on peut retourner à un certain état. Alors c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Imaginons que je souhaite, au niveau de mon dépôt, euh, retrouver mon répertoire à l'époque où j'étais à ce commit là Et eh bien, je peux le demander à GIT. Alors, regardez bien, il va y avoir plusieurs choses à regarder dans tout ça. Euh, la façon dont l'éditeur va évoluer, il recharge en permanence dès qu'il détecte une modification sur le disque. Vous verrez l'incidence aussi à cet endroit-là dans mon explorateur de fichiers. Je vais lancer la commande git checkout et je vais faire un checkout de ce commit là. Et en lançant cette commande, git va modifier le working directory pour qu'il reflète l'état de mon projet au moment où j'étais à ce commit là. Si vous avez bien vu, ici il y a une réorganisation et ici il vient d'en avoir une aussi. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais à ce commit, il n'y avait que l'initialisation de ma classe point et l'ajout du Ignore. Je retrouve bien Gitignore, je retrouve bien le point, point java et vous remarquerez que Rectangle a disparu. Donc, Ça me permet éventuellement de jeter un coup d'œil à l'état de mon projet à ce niveau-là. Une fois que j'ai regardé ce qui m'intéressait, eh je peux très bien revenir au dernier commit de ma branche master, il Suffit que je fasse un checkout master et je vais revenir à l'état courant. Vous voyez que le fichier rectangle.java vient de réapparaître et les dernières modifications, toutes celles qui sont derrière le commit que j'ai désigné à cet endroit-là, sont faites. Voilà un premier, un premier type de service qui peut être rendu par un dépôt git. Alors on va regarder un deuxième. Git log, voilà. Ici, j'avais ajouté les attributs du point. Et puis derrière, j'ai ajouté des constructeurs et un rectangle. Imaginons que je me sois trompé. J'ai ajouté des attributs, mais en fait, je ne voulais pas le faire. Quelles sont mes possibilités La première possibilité, c'est de venir ici dans mon éditeur, de sélectionner ces deux lignes-là. Je les supprime, ça fera une modification. Je ferai un git add et ensuite un git commit. Et ça marchera très bien. Mais je peux aussi me rendre compte que les deux lignes que je veux supprimer ici, bah elles correspondent à cette intention. Et ce qui serait bien en fait, c'est de demander à Git de supprimer ce commit ici. Mais juste celui-ci. Pas ceux qui sont avant et pas ceux qui sont après. Et bien le moyen de demander ce genre de service à git, c'est la commande revert. Git revert, on précise quel message de quel est l'ID commit qui nous intéresse, et Git va en fait construire un anti-commit. Alors cet anti-commit, il y a un message de log par défaut qui est proposé, l'éditeur vient de s'ouvrir, mais je vais l'accepter tel quel, et vous remarquerez qu'ici, mes attributs ont disparu. En revanche, j'ai bien les différents constructeurs que j'ai fait après, en revanche, j'ai toujours la classe rectangle. Si je regarde mes logs maintenant, j'avais 5 logs tout à l'heure, il y en a un qui vient de se construire de façon automatique, et le, euh, pardon, git m'a ajouté comme message de log le fait que ce commit-là est en fait un anti-commit de celui-ci. Bon, bah si je me suis trompé à nouveau, et qu'en fait ces attributs, je ne voulais pas vraiment les supprimer, et que je veux les garder, qu'est-ce que je fais Est-ce que je supprime ce commit, par exemple La réponse est non. À l'intérieur du Git, on ne supprime pas de commits. Les erreurs font partie de la vie normale. L'erreur est humaine. On ne supprime pas de, de commits. Il va y avoir d'autres raisons par la suite, à partir du moment où on synchronise notre dépôt avec des dépôts distants, supprimer des commits. Euh, ça déstabilise complètement l'historique du dépôt et ça empêche les synchronisations avec les dépôts distants donc il ne faut vraiment pas les faire hein. donc si on ne peut pas supprimer de commit qu'est-ce qu'il faut faire et bien, on va refaire la même chose on va recréer un nouveau commit qui va être l'anti-commit de cet anti-commit. vous connaissez la marche à, à suivre maintenant il suffit de désigner ce que vous voulez inverser et guide va le construire pour nous vous remarquerez que mes attributs réapparaissent et j'ai maintenant un log de plus à l'intérieur de mon historique. Voilà le genre de, de services qui peuvent vous être rendus. Euh, j'ai presque terminé, en tout cas pour cette première vidéo, euh, une petite commande supplémentaire puisqu'elle est euh, indiquée à l'intérieur du transparent, c'est la commande reset. Alors la commande reset, c'est justement celle qui est censée pouvoir supprimer. Des choses à l'intérieur du dépôt Git. Mais je viens de vous raconter qu'il ne fallait pas supprimer de commit. Effectivement. Mais cette commande preset, elle peut avoir aussi d'autres utilités. Hein. Imaginons que j'ai un chat et que ce chat passe sur le clavier. Voilà. Et en plus, arrive à enregistrer les modifications qu'il a saisies. Si je lance un Git diff, ben, je vais voir qu'il euh, y a un certain nombre de lignes qui ont disparu et d'autres qui sont apparues. Hein. Alors Ces quatre lignes-là, en fait, elles correspondent au fait qu'il y a eu des modifications sur cette ligne. Et les deux-là ont disparu, les deux-là sont apparus. Il hein. n'y euh, a que des moins et des plus, il n'y a pas d'autres symboles. Donc euh, quand vous modifiez une ligne, c'est ce qui se passe. Donc le chat enregistré, très bien. Euh, ben, ça m'embête un petit peu, moi j'aurais bien voulu récupérer la dernière version valide cette version que j'avais enregistrée à l'intérieur de mon dépôt Git, en passant par la commande « git reset –hard », je vais être capable de demander à Git de rétablir le Working Directory dans le même état que le dernier commit réalisé. J'appuie sur « Entrée » et vous allez voir que mon éditeur, hop Et je suis clean partout. J'ai récupéré un code propre et j'ai récupéré un working directory propre lui aussi. Voilà, allez, la toute dernière commande, une commande dont on aura l'occasion de reparler par la suite, qui n'a pas beaucoup d'intérêt quand on travaille tout seul, mais qui va en avoir plus quand on commence à bosser avec plusieurs personnes, c'est la commande git blame. Alors, comme son nom l'indique, euh, elle pourrait permettre de blâmer quelqu'un, mais son intérêt premier, c'est surtout de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un fichier donné. Donc, si je fais un guide blame.java, .java, voilà, je vais avoir un affichage qui reprend tout le code source présent à l'intérieur du fichier correspondant. Et vous voyez que pour chaque ligne, j'ai à chaque fois le numéro de commit, avec en plus l'auteur, la date, etc., j'ai le numéro de commit qui a permis d'introduire cette ligne. Alors, en étant tout seul, ce n'est pas d'une grande utilité. Si on travaille à plusieurs, et que tout d'un coup, on tombe sur une fonction qu'on n'a pas écrite soi-même, dont on ne comprend pas le fonctionnement, un coup de guide blême, on va comprendre qui a inséré cette fonction, et on va comprendre à qui s'adresse. Voilà, en fin de présentation, là je vous ai montré 4-5 commandes, il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Git, c'est un outil de base pour les développeurs qui va leur rendre énormément de services à la seule condition que ces développeurs ont fait des commits assez régulièrement sur leur code et des commits euh, logiques, des, des, des commits qui correspondent justement à des intentions de, de développeurs. C'est de cette façon-là que l'outil fonctionnera le mieux. Et à partir du moment où vous jouez, où vous jouez ce jeu, vous avez créé un dépôt, vous l'avez alimenté en commits, il y a toute une foule de services qui vont s'ouvrir à vous juste parce que vous avez justement alimenté votre dépôt. Alors à ce titre-là, la vidéo qui suit une des vidéos qui suit va vous montrer comment ce qu'on peut utiliser Git avec plusieurs utilisateurs, mais j'aurais tendance à dire que Git, c'est déjà un outil qu'il faut utiliser pour soi tout seul. Personnellement, j'ai plusieurs centaines de dépôts Git sur ma machine et il y en a peut-être un dixième que je partage avec des collaborateurs, que ce soit des collègues ou d'autres personnes. Quand je fais un projet tout seul, j'ai déjà le besoin de le placer à l'intérieur d'un dépôt git J'ai besoin d'avoir ce filet de sécurité, cette sauvegarde semi-automatique, parce que, soyons clairs, elle ne se déclenchera bien que si vous avez bien fait vos commits à la base, hein, mais ça va être un filet de sécurité qui fait que, quand on travaille... À l'intérieur d'un projet, on n'a jamais peur d'effacer une ligne. On sait très bien qu'en demandant un Git, on va être capable de restaurer n'importe quelle version précédente et que euh, cette ligne ou ce fichier qu'on a effacé malencontreusement, ce n'est pas très très grave, on le récupérera. Donc voilà, un hein, guide, c'est déjà un outil qu'on peut utiliser tout seul. Et naturellement, c'est ce qu'on va découvrir par la suite, c'est un outil qui est rigoureusement indispensable dès lors qu'on travaille à plusieurs collaborateurs pour que chacun, justement, puisse travailler dans son coin et qu'on puisse réconcilier tous les changements par la suite. C'est tout pour cette première vidéo sur les aspects de démonstration liés à GIT.